Bonjour, le thème du jour ne sera pas un secret, mais c'est une question de Nadine d'Aix-en-Provence qui me demandait quel était mon avis sur Mathieu Ricard. Ma première réponse, ça a été euh, Nadine, qui suis-je pour donner mon avis sur Mathieu Ricard euh, Et puis elle a insisté. Alors comme euh, j'ai un humble avis, je vais vous le faire partager. Tout d'abord, je respecte énormément le travail de Matthieu Ricard et c'est sincère, parce que grâce à lui on parle de méditation, c'est un grand méditant, on ne peut pas le nier, c'est un messager aussi euh, d'amour et ça, euh, ça vaut de l'or. Donc je suis vraiment vraiment sincère. Mais c'est plutôt des questions. À chaque fois qu'on présente Matthieu Ricard, et ça me fait toujours sourire, mais pas toujours dans le bon sens du terme, on présente Matthieu Ricard comme l'homme avec des milliers et des milliers d'heures de méditation. Et en y réfléchissant mieux, je me suis demandé, mais qui lui aurait dit combien d'heures de méditation Mathieu Ricard a fait Et j'avoue que compter la méditation en heures et le faire savoir, ou ne pas s'opposer à ce que ça se sache, je ne vois pas trop bien l'intérêt. Mais surtout... Comment quantifier le temps de méditation Par exemple, qui dit que je ne suis pas en train de méditer maintenant Avant que la caméra est en marche, après qu'elle s'éteigne, quand je suis dans cette belle nature et ça n'est pas des sons artificiels, vous entendez bien des grillons, des rossignols, des mésanges, etc. Donc, quand commence et quand s'arrête la méditation Le nombre d'heures, ça n'est pas une, une, une duperie. À mon avis, si. Mais la deuxième question est plus importante. Mathieu Ricard a l'habitude de présenter, ça n'est pas le seul, de présenter la méditation comme une musculation, un exercice du cerveau, une gymnastique du cerveau. Là, ça pose un problème. Parce que la gymnastique, pour qu'elle soit saine et équilibrée, a besoin, je viens de le dire, d'être compensée par le repos, non Tout type d'exercice, qu'il soit musculaire, gymnastique, c'est-à-dire physique, ou intellectuelle, de concentration, de veille et de sommeil, doit être équilibrée par le repos. Et justement, la phase qui manque quand on dit euh, la méditation, c'est muscler le cerveau, c'est un exercice de l'esprit. La phase dont on ne parle pas, c'est-à-dire la phase après l'effort et la musculation et la concentration, c'est-à-dire le repos, l'inaction, l'observation passive et ouverte. Eh bien justement, à mon avis, c'est la phase qui manque et c'est la plus importante peut-être. Qu'en pensez-vous La méditation commence quand les exercices préparatoires s'arrêtent. Je vais me permettre de répéter cette petite phrase. La méditation commence quand les exercices préparatoires s'arrêtent. C'est une phrase qui est légèrement accentuée, exagérée, il ne faut pas la prendre absolument à 100% telle qu'elle, mais elle pointe le doigt sur le fait qu on oublie trop souvent que méditer, c'est aussi, et presque avant tout, calmer, arrêter, arrêter de faire, et commencer à observer et à être témoin. Si vous voulez savoir vraiment ce que je pense de la méditation et du bien-être qu'on peut en acquérir, vous êtes libre de télécharger par un lien que vous trouverez quelque part souvent dans la description au-dessous. Euh, et gratuitement, je vous envoie par mail mon petit guide sur la méditation et le bien-être. Merci d'avoir partagé ce bon moment de méditation euh, non chronométrée avec moi. Et à très bientôt. Prenez soin de vous.